Bonjour, c'est Winman, content avec vous. Grosse vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review du cannabis à Zuzukana. On connaît le YouTuber français québécois, Zuzukana, avec plus de 188 vidéos et plus de 20 000 abonnés sur YouTube. Zuzukana a aussi une chaîne Instagram. Donc, je vous suggère fortement d'aller vous abonner sur son compte YouTube. Et sur son compte Instagram. Zuzukana m'a donné du Black Cherry Pie. Qui vient de In-House Génétique. In-House Génétique. On connaît ça ici chez Winman. Si vous avez vu mes stories dernièrement sur mon Instagram. Winman SQDC sur Instagram. Vous avez vu que je suis en train de faire pousser du Super Sherb. De In-House Génétique. J'ai 7 Plantes sur 10 qui vont très bien. Euh, deux qui vont très mal et une que j'ai cassée. Et oui, j'ai. J'ai échappé un. un, un j'ai échappé un solo cup sur un, un, un plan. Et j'ai cassé là. Un plan de. Donc, Black Cherry Pie. Écoutez, j'ai déjà commencé à faire quelques tests. Euh, je vais fumer un joint avec vous. Et c'est sans secret que le Black Cherry Pie a des tendances sucrées, euh, fruitées. Si on regarde un peu là, sur Internet, si on fait des recherches sur le Black Cherry Pie, on a deux versions. On a deux versions euh, pour savoir comment on atteint, comment on, on fait pour avoir un black cherry pie. Quel plan doit-on croiser On va souvent voir le site de Leafly, L-E-A-F-L-Y Leafly en anglais. Mais si on regarde le black cherry pie, c'est fabriqué, créé par euh, Green Mountain Collective. Mais ici, c'est pas ça qu'on a. On n'a pas du Black Cherry Pie de Green Mountain Collective. Donc, euh, même si je vous dirais qu'il est croisé avec du Blackberry Kush, croisé avec du Cherry Pie, ben, il faut vous sortir ça de la tête. Il faut absolument vous sortir ça de la tête. Parce que In-House Genetics, la description que j'ai pris, j'ai été sur le site de Seed Finder. Plusieurs d'entre vous vont me dire, ben, va sur le site de In-House Genetics. J'ai pas trouvé l'information. Seed Finder, vraiment, j'utilise vraiment souvent ce site pour voir les croisements, là, euh, des plantes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, si on regarde, là, le Black Cherry Pie de In-House Génétique, si on regarde sur le site de Seed Finder, on va voir que c'est du Black Cherry Soda croisé avec du 501 ST, ST ça doit être street, 501 street OG. Donc je le répète, Black Cherry Soda, donc on peut peut-être euh, trouver ça, du Black Cherry Soda en graines de cannabis, croisé avec du 501 ST OG, et quand on a croisé ça ensemble, je le répète une dernière fois, Black Cherry Soda avec 501 Street OG. Quand on a croisé ces deux plantes-là, on croise ça, on croise ça encore avec du Black Cherry Soda. Zuzukana n'a pas identifié son cannabis. Donc, euh, il m'avait donné deux euh, génétiques, deux variétés. Donc, euh, ceci est le Black Cherry Pie différent, différent. On va regarder ça de plus près à la caméra avec un zoom euh, différent des autres euh, génétiques que Zouzou m'a envoyé. Ben, on peut voir là que c'est clairement là une autre banque de graines de cannabis là, qui, qui est vraiment euh, différent. Euh, très beau pour les yeux, très beau pour les yeux. Je vous le montre immédiatement et on en parle un peu plus tard, un peu plus immédiatement. Alright, gang, on est avec le Black Cherry Pie de Zuzukana. Qui vient de la banque de graines de cannabis in-house génétique. On voit les trichomes. Cocotte très, très légère. Très, très légère. C'est sûr qu'à la caméra, vous ne voyez pas là, que c'est léger. Très, très légère. Ça sent là, fruité, sucré. Il n'y a pas vraiment d'odeur de, de, de terreux. Il n'y a pas d'odeur de... Sapin, épinette, il n'y a pas d'odeur non plus là, de citron, agrumes, vraiment un goût sucré, je ne pourrais pas là, euh, vous dire que ça goûte la cerise, hein. on sait que cherry, c'est cerise, je ne pourrais pas vous décrire ça comme ça, là, mais c'est plus vraiment sucré. Alright gang, on égraine ça et on en reparle un peu plus immédiatement. All right, on est de retour avec le Black Cherry Pie. Donc, des graines de cannabis très, très dispendieuses. In-house Génétique, euh, c'est la compagnie la plus euh, réputée au Canada. Euh, une des cinq meilleures compagnies en Amérique. Je parle ici des États-Unis, Canada. Euh, on connaît Exotic Génétique, In-house Génétique, euh, Square One Génétique. Donc, euh, vraiment In-house Génétique. Très, très populaire. Très bonne réputation. 200 dollars US pour 10 graines de cannabis, plus taxes, plus le shipping. Donc, euh, c'est le prix que j'ai payé là, pour mes Super Sherb. Donc, avec les taxes, le transport en argent canadien, 330 dollars. 10 graines de cannabis. Donc, 33 dollars chaque graine de cannabis. C'est fruité, sucré, euh, un petit goût là, de, de cerise, de jus de, de slush rouge. Euh, mais comme je vous dis, je ne serais pas capable de vous dire là, vraiment cerise. C'est vraiment le punch aux fruits. Je mets ça vraiment dans sucré, fruité. Donc c'est le temps, on va euh, rouler ça. J'utilise toujours le papier OCB. Merci encore là, à Zuzu Kana là, de me faire confiance pour les reviews. Allez vous abonner à sa chaîne. Zouzou, présentement, fait des projets euh, de graines de cannabis. Il crée des graines de cannabis. Il fait ses propres croisements. Donc, euh, très, très intéressant. Une hausse génétique, pourquoi les graines de cannabis sont si dispendieuses? Une des grosses qualités de ces compagnies-là, c'est la stabilité. Si on plante 10 graines de cannabis, il va y avoir moins de différence qu'avec une compagnie qui a une moins bonne réputation, qui a moins de stabilité. C'est sûr que la stabilité, c'est une chose, mais aussi la qualité des trichomes, la qualité du cannabis en tant que tel. J'ai déjà fumé ce cannabis-ci de Zuzucana cette semaine. Donc, j'ai une très bonne idée de du buzz. Je juste le fumer un petit peu avec vous. Donc, dès le départ, vous savez très bien que fruité, sucré, c'est pas dans mes goûts préférés. Mes goûts préférés, vous le savez très bien, goût de couche, goût de diesel, euh, au pire un peu terreux donc euh, vous savez les gélato mint les pink kush euh, les Gorilla glue numéro 4 euh, c'est vraiment le, dans ce style là, là. vraiment les gélato, les pink kush les gorilloglou numéro 4 c'est mon style que j'aime beaucoup beaucoup. les terpènes euh, qui sont associés à ça euh, souvent limonène myrcène. mais on sait qu'il y a plus de 150 Terpènes. Donc, des fois, là, quand je vous décris le, le, le, le cannabis, c'est sûr que je vous dis les grandes lignes, mais on ne peut pas toujours dire myrcène ou limonène. Il euh, y a plus de 150 terpènes. On sait que les terpènes, c'est les arômes, les, les, les, les huiles aromatiques, hein? Et pour ce qui est des cannabinoïdes, il y en a plus d'une centaine. On connaît le THC, on connaît le CBD, il y en a plus d'une centaine. Donc, on continue à les découvrir, à les apprendre, à les étudier. Depuis que c'est maintenant légal, beaucoup plus de laboratoires se lancent dans la recherche pour découvrir les bienfaits du cannabis, des terpènes et des cannabinoïdes. Donc allez voir ça, Seed Finder, et puis euh, écrivez euh, vos cannabis préférés et souvent ils vont vous donner là, euh, la lignée euh, de, de, de, de, de cette, euh, cette génétique-là que vous avez entre les mains. Euh, très, très, très détaillé, c'est magique. Seed Finder, S-E-E-D-F-I-N-D-E-R. Hum. Et pour ceux qui sont intéressés aux reviews SQDC, tous les reviews SQDC sont maintenant sur la deuxième chaîne de Winman depuis quelques semaines déjà, quelques mois, Winman SQDC 2. Donc si vous voulez des reviews exclusivement SQDC, il faut aller sur la deuxième chaîne de Winman. Euh, cette chaîne-ci, présentement, ça va vraiment être les reviews de cannabis que je fais pousser, ou les reviews de cannabis que les autres abonnés ou euh, les autres youtubeurs font pousser. Et aussi, je vous montre des, des vidéos de, de ma culture, de mes gros que j'ai présentement. Santé! je vous en parle immédiatement. Comme je vous dis, euh, je l'ai fumé cette semaine. C'est sûr que j'ai touché un petit peu, mais très léger. Très léger. Aucun problème avec le goût. Il n'y a rien de désagréable. Mais comme je vous dis, ce n'est pas dans mes arômes préférés. Mais pour ceux qui aiment le fruité, sucré, qui ne veut pas rien d'autre, qui ne veut pas de diesel, qui ne veut pas de, de terreux, ce serait peut-être des graines de cannabis à essayer. Black Cherry Pie de In-House Génétique. Et achetez-vous pas des graines de cannabis à 33 si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Parce que si ne pop pas, si s'il germe, germe, germe, ne germe pas, euh, ça va vous coûter cher. Donc, je vous suggère de commencer avec des graines de cannabis moins dispendieuses. Moins dispendieuses. Et quand vous allez avoir un, petit plus, un peu plus d'expérience, peut-être investir un peu plus dans vos graines de cannabis. Car la chose la plus importante. Quand on fait pousser du cannabis, c'est peut-être la lumière, est-ce que c'est l'engrais, est-ce que c'est est la graine de cannabis. C'est la chose la plus importante si vous voulez avoir de la qualité. Si vous avez une graine de cannabis qui vaut pas de la marde, même si vous prenez les meilleurs engrais, la meilleure lumière, ça va devenir de la marde qui brille un peu. Mais c'est toujours de la marde. OK? Black Cherry Pie ici, avec les expériences que j'ai eues, il donne les yeux rouges pas à peu près. Et vous allez me dire, ben écoute, Winman, le cannabis, ça rend les yeux rouges assez souvent. Oui, mais euh, lui, plus particulièrement. Il y a d'autres cannabis que les yeux sont peut-être un petit peu moins rouges. Et puis, je dirais que ce cannabis-là est un cannabis de jour. Je n'utilise pas vraiment cette expression-là, cannabis de jour, cannabis de soir. Souvent, souvent, le monde associe cannabis de jour avec le cannabis qui est un peu énergisant, le cannabis qui est pas relaxant, pas trop endormant. Relaxant, endormant, les gens considèrent ça un cannabis de soirée. Mais c'est un petit peu pour ça que j'ai dit que ce serait un cannabis de jour, euh, c'est pas un cannabis, c'est sûr que je ne l'ai pas encore terminé, je parle beaucoup en ce moment, mais c'est pas le cannabis qui fait cet effet-là. Euh, comme je vous dis, il est très léger, le boss est en train d'embarquer, euh, c'est considéré vraiment, je pense que c'est vraiment un hybride. Et puis, la raison pour je dis que c'est un cannabis de jour, c'est que c'est vraiment un boss très bien, très léger, qui écrase, qui écrase pas trop. Euh, on peut pas dire le taux de THC comme ça. Mais avec l'expérience qu'on a, on sait que si on a un taux de THC à 28%, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va nous écraser. Mais euh, comme je vous dis, c'est peut-être un, un, un genre de 15-18%. Mais encore une fois, ça n'a pas rapport. C'est les terpènes avec les cannabinoïdes qui font le buzz. Mais je, je pense qu'on se comprend pareil. C'est pas un gros buzz, 30%. Même si ça n'a rapport, c'est un buzz genre 18%, même si ça n'a rapport. OK? On se comprend? OK, on sait qu'ici à Winman, on sait très bien que c'est pas le THC qui buzz. C'est le THC et les terpènes et les autres cannabinoïdes. C'est le tout. C'est pas juste le THC. Arrêtez d'aller à la SQDC et demander, C'est quoi le taux de THC le plus, cher, le plus élevé? C'est ça que je prends. Ça par rapport. Ça n'a pas rapport. Trouvez vos terpènes préférés. Trouvez vos terpènes préférés. Il n'y a pas 150 terpènes à l'SQDC. Il n'y a pas 150 terpènes à l'SQDC. Je pense qu'il y en a 8. Il y en a 8 qui sont décrites. Euh, mais vous savez, avec l'expérience, si vous aimez des A's, si vous aimez des Couches, si vous aimez des... Euh, peu importe. Regardez les terpènes qui sont les plus concentré, les pre la première et la deuxième terpène. Et puis, vous allez voir qu'à la longue, c'est vos terpènes préférées. Donc, pour le sucré, ici, je pourrais pas vous dire quelle terpène que c'est. Euh, par cœur, comme ça, est-ce que le terpinalol, est-ce que terpinalol est associé au fruité? Je pense que terpinalol est associé à, à certains fruits et au houblon. Euh, je, je vais aller voir ça. Donc, j'ai trouvé une bonne description. Écoutez, euh, on sait que le linalol, on retrouve ça dans le lila, la lavande. Et le, le, le linalol, ça goûte aussi le raisin. Mais terpinéol, je pense en anglais, terpinéol, terpinéol, euh, on retrouve ça aussi, dans ça sent le lila. Donc ici, ce c'est pas vraiment le lila. Euh, le lila, la pêche, donc, c'est pas vraiment terpinalol finalement. Donc, c'est vraiment un autre terpène là, que je suis pas capable de vous décrire. Donc, euh, exactement. Exactement. Je disais souvent terpi. On va dire la vraie chose, là. Terpinéol. Ce n'est pas terpinéol. Donc, désolé, pas capable de trouver la terpène. Donc, pour faire une conclusion euh, de ce cannabis. Très bien, léger, mais quand même un bon buzz. Okay? Euh, un buzz léger qui dure longtemps. ok euh, Après trois heures, est-ce que je suis gelé Je suis gelé mais un peu, parce que le buzz était un peu. Mais c'est du cannabis qui dure longtemps. Donc, je suis vraiment euh, content d'avoir essayé du in-house génétique. Euh, je suis vraiment content. C est, c est, le buzz est faible. Le buzz est bon, et puis le buzz, il dure longtemps. C est, c est, c est, on ne retrouve pas toujours ça. Des fois, peut-être qu'il y a des cannabis qui est un peu plus fort, mais ça ne dure pas longtemps. Après deux heures, on nous en faut un autre. Celui-là, après deux heures, peut-être que j'en reprendrai un autre parce que le buzz est léger. Mais le buzz, je trouve qu'après deux heures, il, il j'exagère, mais il est presque aussi pareil qu'au départ. Fait qu il est vraiment léger, il est bon, Léger, bon, puis dure longtemps. Donc, euh, c'est pas nécessairement un buzz fort, mais même si la graine de cannabis a coûté très cher, très dispendieuse, la qualité du buzz, la longévité du buzz fait en sorte que c'est rentable. C'est rentable d'acheter des graines de cannabis de qualité. On a quelque chose pour. Merci encore à Zouzou. Vraiment une très bonne personne. Abonnez-vous à sa chaîne, plus de 20 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est pas un gars qui utilise des euh, nutriments remo, c'est pas des nutriments synthétiques, c'est vraiment en sol vivant. Ok, le gars là, il met des vers de terre, il met des insectes pour tuer d'autres insectes. Lui là, s'il y a des trips, puis s'il y a des spider mites, il commencera pas à asperger ses plantes. Il va rajouter d'autres insectes qui vont se battre, puis se tuer les terpèdes les les, terpè... Les, les, terpè... les trips, puis les spider mites. C'est génial. Donc, euh, Windman regarde, Zucana, du coin de l'œil, j'ai commencé avec le vermicompost. Donc, peut-être qu'éventuellement, je vais m'en aller dans le biologique, euh, peut-être même en sol vivant. Donc, on va voir la suite des choses. Merci à Zouzou merci à tout le monde. Un pouce, un commentaire. Abonnez-vous sur mon Instagram, windman SQDC. Et abonnez-vous sur la deuxième chaîne de YouTube, Winman SQDC 2, pour les reviews SQDC. Ciao gang!